Bon, si vous voulez me traiter de blaireau, vous pouvez, il euh, n'y a pas d'image de l'allée parce que je suis parti avec une batterie vide. Voilà. Oh, bon, il n'y a pas de mystère, hein. si on n'est pas premier en chaîne de France, euh, c'est parce que j'y mets du cœur à l'ouvrage pour m'auto-saboter. C'est une certitude, je suis mon pire ennemi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah du coup, nouvelle vidéo, même euh, c'est la dernière moitié de la journée. Je rentre, j'ai fini ma journée, je on va pas prendre le périph parce qu'il est fermé à moitié, euh, à mi-chemin et euh, flemme de me faufiler après. le tour de France le mec. Il va pédaler toute la nuit avec son directeur sportif derrière pour le coacher lui re... le recharger en bidon. Écoutez, j'ose même pas troubler la... la quiétude de ce trajet. En vrai euh... <rire> En vrai il y a ça. Et en vrai il y a que j'ai vraiment les boules contre moi de pas avoir en fait gaffe à la batterie parce que quand même souvent à l'aller deux jours quand il y a plein de monde qui se passe des trucs donc là ça va être franchement triste et court et pauvre mais bon comme moi je <rire> suis triste et pauvre non oh là ça fait délire ce que c'est en travaux ça n'en finit pas je sais même pas ce qu'ils foutent sans rire est-ce qu'ils peuvent bien venir construire là, à côté il y a un arrêt de tram le long de la Seine depuis 5 euh, ans Ça reste un mystère quoi. Puisque ça doit être bien de vivre sur une péniche, en vrai j'ai travaillé moi sur une péniche, c'est quand même un autre monde. Mais y vivre ça doit être vraiment stylé, ça coûte super cher parce que là de l'entretien, Intérieur, tu dois entretenir l'extérieur tous les. Je sais plus, tous les 3 ans je crois, il faut que tu la sortes de l'eau pour euh, surveiller la coque et la réparer. Euh, après as le.. Tu payes le port, c'est comme si tu payais la. Je sais pas ce qui est comparable quand tu es euh, sur terre, mais euh, comme si tu payais l'impôt la... euh, foncier, grosso modo, je suis pas la taxe foncière, je suis pas propriétaire donc je connais rien mais. Sauf que ça coûte 10 fois le prix quoi, déjà les gens trouvent que c'est trop cher mais ça coûte 10 fois le prix enfin, Mais par contre, euh, c'est une autre vie, t'es bien tranquille Ah oh, putain la roue La roue à 1h46 du matin, coup dur Normalement dans le coin il y a une station essence, on va voir ce qu'il en est Moi j'en ai pas du tout besoin mais à titre informatif n'est-ce pas Travail de reporter de terre On va voir ce qu'il en est Bon elle va être vide hein. Sans trop de surprises C'est tellement passant ici Qu'elle a, a dû se faire éplucher Avant la fin de la matinée oh, elle est là Ouais exact Ah si il reste un truc bah, C'est le GPL je crois toujours GPL et les voitures électriques C'est les seules qui s'en sortent bien là. Putain Truc de ouf Si en vrai il y a quelque chose que je voulais voir avec vous, euh, est-ce que vous aussi vous avez des potes, des potes qui le font vous-même d'ailleurs, euh, qui tiennent une sorte de. Euh, comment on appelle ça euh, journal intime depuis leur tendre enfance, sauf qu'en vrai ils approchent la trentaine. Euh, si vous le faites, euh, je vous juge pas, hein. c'est une question que je me pose, viens. on l'a mis assez proche dans mon entourage qui le fait. Et depuis le collège ou le lycée, je suis ce qu'il m'a dit, depuis le collège je crois, il, il écrit tous les soirs une petite page sur ce qu'il a vécu la journée. Et il a des caisses entières de petits cahiers. Euh, <rire> bon, moi aussi je vous juge. Mais, euh, mais je, voilà, je trouve ça pas si bête parce que comme il me l'a dit, euh, tu peux te replonger dedans et redécouvrir plein de trucs, te replonger dans les souvenirs et tout. Et c'est vrai que c'est pas mal. Mais raconter comme ça. Je suis vraiment ouvertement foutu de sa gueule Je continuerai de le faire hein, mon gars C'est pas parce que tu tombes sur cette vidéo et que t'entends que J'y trouve du positif Que je continuerai pas de me foutre de toi ouais, Je te nomme pas parce que je suis pas encore Un enfoiré mais euh, Bon voilà tu peux, tu peux noter Dans ton petit carnet que j'ai parlé de toi Dans la vidéo Oh je suis méchant j'ai essayé de le faire mais comme je trouvais rien à raconter sur mes journées parce que ma vie elle est nulle, bah, j'ai vite arrêté. Voilà, confidence. Franchement pour rien au monde je crois que je changerais de, de rythme de vie. C'est quand même hyper agréable de bosser en soirée début de nuit, de rentrer, il n'y a personne. Bon alors t'as pas une grosse vie sociale et tu vois pas beaucoup tes proches mais en vrai... Euh... Tu pas de réveil, tu prends le temps de soir en rentrant, t'es pas emmerdé par les bouchons en tout cas au retour, tu peux être emmerdé par le périphérique qui est fermé quoi, mais euh, t'en profites pas moins que quand il est ouvert la journée. Alors dans l'autre euh, ça égalise, non franchement c'est pas mal. Il y a un rooftop là-haut. On voit pas très bien, mais je sais même pas, je pense que c'est. Aïe aïe aïe. Je crois que. Et eh oui, on arrive bien plus bas quest ce que je pensais. Ça va être fermé, je peux pas pouvoir rentrer chez moi. <rire> Trop triste. Comment je fais j'ai une grande question qui se pose là. enterre la défense, écoute on va la tenter par là de toute façon c'est cette route là que suit notre itinéraire alors si on n'est pas trop mauvais au pifomètre on peut retomber dessus à quoi ça ressemble là si c'est ça puis là après on tourne à droite, c'est la sortie du tunnel là oh là, là on est bon hein non c'est pas ça pas si, bon, si, c'est exactement ça, putain, qu'est-ce qu'on est. On progresse de jour en jour sur cette vidéo YouTube, alors pas sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, alors pas niveau gestion matérielle, vous l'aurez compris, mais dans la vie de tous les jours, on devient un grand garçon, quoi. Voilà, je. Vous me voyez éclore. Un petit oiseau en moins laisse place au grand faucon. Peut-être pas dû dire faucon, je vous ouvre une porte, mais enfin, qu'est-ce que c'est étrange là, ces marquages au sol qui s'illumine mais enfin. C'est vrai qu'à chaque fois que je prends cette itinéraire là et que je fais le demi-tour et que je passe dans le tunnel et machin, moi je perds du temps en fait. Le, le chemin qu'on a pris là maintenant est bien plus rapide. Je suis un peu goliot, mais voilà, je grandis, je referai plus l'erreur. C'est devenu un ustensile bling bling les tours maintenant, les, les grues maintenant. Je me suis saboté tout seul cette prise de parole. Il est vraiment temps que je la ferme et que j'aille me planter. Bon, allez, le retour s'est bien passé. Normalement, j'ai assez parlé pour qu'elle dure à peu près aussi longtemps que d'habitude la vidéo. Si c'est vraiment ça, je vous aurais à me traiter d'escroc parce que c'est scandaleux. Je vous aurais bien bourré bur... le crâne. Et donc je vous dis à demain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne soirée. Vous pouvez le noter dans vos petits cahiers. Ciao. Ah putain. Là tu appuyé sur le bouton rec. Voilà.